Quel pauvre con. Déjà au feu, il essaie de me la mettre. Et là... Il a réussi à me la mettre. Imbécile. Hein. On a failli se faire des politesses toute la soirée, il a aucun qui serait passé. <rire> C'est le scoot derrière qu'on aurait profité. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais, qu -tu fais Oh non, pourquoi oh Henri, je sais que tu regardes mes vidéos, commande mes pneus pour le SV, s'il te plaît. Parce que bon, la montage je l'aime bien, mais... Le Z il me manque un peu. Henri c'est le responsable du magasin, les amis. Allez le voir de ma part. Je suis pas sûr que vous aurez des réductions et tout, mais ça nous fera plaisir à tous les deux. J'en avais oublié le radar. Les mauvaises habitudes qui reviennent, c'est sûr on va se faire attraper par celui-là. Ça en est fallu de pair ou. connaissais la Fiat 600, totalement un scooter, c'est trop marrant. Oh les scooters en plafard, ça rend dingue. Par contre c'est un 50 cm3 que tu as là mon ami Tu vas à plus de 80 km heure Heureusement que je suis pas de la marée chaussée parce que On aurait passé la nuit ensemble Regarde hein. à vue j'entends oh, Il commence à mettre des restrictions Faut que je cherche la critère de la moto Je sais pas ce que j'avais foutu je sais que je l'ai acheté, je sais que je l'ai reçu. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Trop trop oh ils font un mur Putain Oh, j'ai mis de pré rasage même pas j'ai mis une crème hydratante sur mon cou avant de partir. Après j'ai mis la cagoule. Et du coup je pense que ça a fait un transfert, tu as vu Ça sent bon dans ma cagoule. Oh d'habitude ça sent mon haleine de poney. Et là franchement, Dieu binis, tu as vu Ça change. Merci Bon alors là Vous pouvez pas repartir tout droit le dépanneur là quest obligé Oh oui moi je me fais embuer cette visière, faut que je trouve une solution est-ce qu'il y a des visières universelles compatibles pinlock ou pas je cherche ouah wow, n'importe quoi il a surgi comme un zob oui depuis tout à l'heure j'allais dire mais à mon avis il se passait un truc parce qu'il y avait les camions de pompiers, il y avait les changements de vent intempestifs mais du coup ça n'avait pas lieu là-bas mais là oui euh, il s'est passé quelque chose a priori d'important parce qu'on a deux camions d'incendie Oulala La fameuse triplette tout le monde avait l'air en forme avec une ambulance qui n'avait pas l'air occupée et ils étaient tous assis à côté de leur voiture avec des gilets jaunes. Mais restez prudents, mes amis. Le périph' c'est la jungle. En vrai ça va, tu vois. En... 4 ans, 5 ans de bécane sur le périph' mais jamais rien arrivé, mais... ça peut surgir à tout moment. Faut rester vigilant, faut être vigilant pour les autres en fait. Les distances, les angles morts, les machins... Les... Non ils me regardent venir en plus hein Merci camarade, ça fait bien plaisir C'est rare qu'ils anticipent autant C'est bien la peine de se faire chier des bandes qui font un virage. C'est archi bien ça, c'est ça qu'il nous faut, pas des klaxons, qu'il nous faut ça des gyrophares. Les mecs ils les mettent juste pour passer les feux rouges, après ils les coupent. Oh là. oh là, putain ça glisse, là. leur peinture de merde ça glisse. Ah oh, la peinture blanche il y a des endroits ils ont recouvert des vieilles peintures blanches avec, je pense que c'est du goudron mais archi lisse c'est hyper piégeux et j'ai pas mis mon fuite de pluie. Il pleut pas c'est juste bibé d'eau c'est chiant putain. Ma vie c'est trop de la merde. la pourrait faire du jet ski mon plein phare il déconne quand je le mets, quand je l'enclenche il s'allume pas en fait, le phare s'éteint il faut que je bidouille un peu le le commodo pour que finalement il s'allume, après une fois qu'il s'allume c'est bon mais c'est étrange mais pourtant, les appels de phare, il n'y a aucun problème. Bizarre. Allez, putain. On se traîne, là, mon gars. Allez, allez, camarade. Non, ça, par contre, faut pas me la faire à moi. Si c'est vert, c'est vert. Que tu sois paumé ou en attente, c'est une chose... Mais en revanche, il y a deux couleurs, si tu les reconnais pas, c'est du daltonisme, mon ami, et c'est pris en charge par la sécu, il existe des choses formidables. Mais là, ça va deux secondes. Elles sont au milieu de la route, hein, au milieu de l'avenue, donc pour faire leur TikTok... Euh Il va y avoir une, une période dans l'histoire où les réseaux sociaux vont faire plus de morts que les requins, mais euh, non pas parce que les réseaux sociaux sont dangereux, bien qu'ils le soient, mais juste parce que l'humain est fondamentalement con en fait. Je faire un TikTok. Alors je me permettrai uniquement de critiquer la tenue parce qu'il fait frais, non pas parce qu'il euh, y aurait une notion de descente ou quoi j'en ai rien à faire chacun. Mais ce qu'il veut comme il veut, mais pas forcément quand il veut. C'est-à-dire que là, on a beau sortir de 4 jours à 20 degrés, il fait vraiment frais. Je pense qu'il devait pas avoir chaud, mais bon ça c'est ça normalement on regarde peut pas. En revanche se poster au milieu de la. Le... Enfin bon, ouais. Faire un TikTok comme ça, à 2 du mat. Au milieu d'une avenue de Paris... Bon, en fait j'ai plus les mots, Je suis hop. Tu sais, tu te dis, là, les parents ils font des préventions sur leurs gamins, tu sais... Fais attention, fais ceci, fais cela, et tu t'inspires de ce que tu vois dans la vie pour... Euh, tu vois Mieux vaut prévenir que guérir. On va en arriver à devoir dire à nos gamins, fais gaffe... De pas faire un TikTok au milieu de l'avenue, à 2 du mat', c'est dangereux... Euh, Tiens, je sais pas, ça me. Je suis un vieux schnock, putain. J'ai 25 balais. <rire> J'ai 25 balais. J'aurais dû vivre dans les années 70, mon gars. Et avec le téléphone à cran. Il ouais, n'y avait pas de selfie ou de non non nan nan nan. Alors là, attends, c'est où déjà Ça se fait un lustre que je suis pas passé par là, c'est là. j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait autant de styles architecturaux différents sur ce carrefour je serais bien incapable de te les nommer mais c'est un côté un peu stylé là c'est tremble parce qu'il y a une école normalement il n'y a pas de radar on va s'en remettre à Dieu ah, ça c'est moche c'est moche le pain technique à deux du mat dans Paname je te raconte pas la franchise oh, partie mais ça change toutes les semaines ce ce rondibé rond point pour les noms vieillophones puisque je crois qu'il n'y a que mon grand-père qui dit un rondi b point rond point ah non, c'est vraiment lui qui fait un bruit de scooter malade. Je me demandais d'où ça venait, je me suis allé trop belle pour que ce soit ça. Oh non, non, c'est lui. Salut, mec. Hop là, putain, oui, c'est vrai. C'est ici que j'ai fait ma dernière <rire> miniature. Un peu aguicheuse, Et vous aurez remarqué qu'en une semaine rien n'a bougé, si ce n'est pire. D'ailleurs, je sais qu'il y a quelques personnes qui suivent les vidéos de façon assez assidue. Je ne les nommerai pas parce que, vas-y, je t'en prie, deux moi par la droite. Je ne les nommerai pas sans doute parce que je les ai pas toutes. Et que je déteste le favoritisme, c'est vraiment la pire des injustices. Non, je rigole cyniquement parce que j'ai pas de mémoire et que je saurais pas vous sortir tout le monde. Mais, sachez que ça me fait méga plaisir à mon petit niveau. Voilà, j'attends rien de particulier de ces vidéos. Je prends un peu mon pied à le faire et s'il y a des gens que... Je suis en train de te remercier pour un césar on dirait mais bon enfin tu as compris quoi ça me fait plaisir c'est chouette et voilà ouf du mystère se ressemble aujourd'hui on est ensemble Hier, on se ressemble aujourd'hui mystère On a senti la cagade de la Kia Bleue au moment de l'épingle. Donc on appelle ça de la chicane avec le bus, qui j'avoue n'a pas fait beaucoup d'efforts. C'est toujours un peu tendant comme situation, n'est-ce pas Mais tout le monde s'en est sorti à merveille, plus de peur que de mal, comme il est coutume de le dire. au téléphone, donc s'il avait pris le bus, ça aurait été bien fait pour sa gueule. Oh, il je suis obligé de le dire vite, oui, parce que c'est pas mal de souhaiter du mal à quelqu'un. C'est pas bien de souhaiter du mal à quelqu'un. C'est vrai que pour moi, c'est pas mal de souhaiter du mal à quelqu'un. Vous avez mon vrai visage. Mmh. Un énorme sgeg, j'ai appuyé sur le. <rire> 2h10, j'ai appuyé sur le klaxon au lieu du plein fin, putain. Non, du clignotant. Il y avait un groupe de mecs autour d'une voiture qui était en train de siroter un petit verre, je suis passé. Bon, pour un guignol, ils ont dû se demander si je les prévenais d'un truc, si je réclamais un truc, si j'étais juste un teubé, je ne leur remettrais pas de cet affront. <rire> la vie c'est plus un souci quant à ça mon gars tu peux manœuvrer sur un mètre carré c'est abusé trop bien alors là je pense que je me jette dans la gueule du loup puisque je n'ai pas mon assurance je n'ai pas ma critère et il y a des Four. Tout va bien. J'ai esquivé la gueule du loup. Il fait tellement froid, c'est horrible. J'ai froid de là là. Juste le petit bout qui dépasse de chaque côté. De chaque côté, j'ai un lambeau de peau qui ne répond plus de rien. Tellement c'est glacé. Je te jure. Je pensais pas que c'était possible d'avoir froid d'un d'une tranche de poignet genre terrible après vous allez me dire ouais faut acheter une loudoune à ta taille mais bon, elle est à ma taille c'est ma taille qui oscille tu vois en fonction de la cantine et, et du temps que j'y passe mais c'est terrible ça remonte le long du bras en plus <rire> putain j'ai froid on est, conné, on est le 1er avril, j'ai l'impression qu'on est le, le 7 janvier. Quoi. Il n'y a plus de saison ma bonne dame. Note à moi-même, il faut que je rachète des pastilles Vichy ce week-end. Parce que là j'en ai plus et ça veut dire que je vais puer du bec au boulot. Parce que je les prends au boulot quand je remonte du self. Je suis quelqu'un de distingué envers mes collègues. Donc voilà, acheter des pastilles Vichy par les grands-parents. C'est une passe décisive ça. Très beau geste. Ça fait bien plaisir. Oh, ça souffle. T'as rien des gens maintenant, ils ont des téléphones qui coûtent plus cher que leur voiture quoi. Tu vois, sa C2 là, sans déconner, elle coûte quoi euh, 800 balles, grand max. Franchement, si je suis pas concessionnaire, mais si vous avez une C2 et qu'elle vous coûte plus de 800 balles, ça va être peut-être un peu pigeon. Et il a un iPhone dernier cri, c'est combien maintenant 1002, démarrage 1002. C'est quand même incroyable d'avoir plus de thunes à mettre dans un téléphone que dans une bagnole. Non, on en est là les gars, c'est ça 2022 Une Mercedes attaquée par une poubelle, ça tourne mal J'ai ma miniature Mon titre Je sais pas ce que je vais me mettre the vita? Putain, c'est repassé sous les deux balles! Lolo! Je vais en mettre dans mes poches.